Exposant 0. On sait par exemple que 3 puissance 2 puissance 3, ça veut dire 2 fois 2 fois 2. 3 fois. Égal bien sûr 8. Mais qu'est-ce que ça veut dire 2 puissance 0 On ne peut pas prendre 2 0 fois. Alors combien ça devrait faire Une histoire facile à démontrer. C'est si on rappelle la formule A puissance M divisé par A puissance N. Évidemment, en troisième et en quatrième, on fait additionner, soustraire les exposants M moins N. A puissance M sur A puissance N égale à A puissance m moins N. Et si on veut être cohérent avec cette formule, on va prouver que 2 puissance 0, ça doit faire 1. Parce que, par exemple... Je prends ici, pour cette formule, 2 puissance 4 divisé par 2 puissance 4. D'un côté, ça veut dire que ça fait 2 puissance 4 moins 4, autrement dit 0. Mais de notre côté, un nombre divisé par lui-même, ça doit faire 1. Et voilà, afin que tout ça cohérent, il faut que 2 puissance 0 égale 1. Et comme ça, ça marche pour 2 ou pour n'importe quel autre nombre. N'importe quel nombre puissant 0, ça donne 1. Sauf bien sûr, 0 puissant 0, qui est indéterminé. Mais ça, c'est une autre histoire.